Social Builder a formé 30 000 femmes dans le numérique. Et si nous, on l'a fait, vous pouvez le faire. Dans le MOOC Propulser les femmes dans le numérique, on vous donne tous nos secrets. Suivez le MOOC. Bonjour, je suis Emmanuelle Larocque, fondatrice et directrice de Social Builder, experte de l'inclusion des femmes dans le numérique. Il n'y a que 26% de femmes dans le numérique, c'est un constat partagé entre la Gêne et les Social Builder. Il nous paraissait important d'outiller les formations à mieux attirer et accueillir les femmes. Social Builder crée des programmes et des formations inclusives pour les femmes depuis 10 ans et donc c'est tout naturel pour la gêne de se tourner vers Social Builder pour créer ce MOOC. C'est aujourd'hui 55 000 femmes qui ont été accompagnées dans le numérique. Le MOOC « Propulser les femmes dans le numérique » forme les organismes de formation à être plus attractifs et accueillants pour les femmes. C'est un MOOC de deux heures qui couvre les bonnes pratiques sur cinq briques essentielles. Le sourcing, la sélection, l'ingénierie et l'animation, la culture et l'insertion professionnelle des femmes. Ce MOOC s'adresse aux formateurs, formatrices, équipes pédagogiques mais aussi aux entreprises qui souhaitent féminiser leurs effectifs. Pour suivre ce MOOC, rendez-vous sur le site de la Gêne ou tapez directement MOOC.GrandeEcoleNumérique.fr